de Pachi, comment est-ce que vous avez détecté ce besoin qui euh, vous a amené à développer euh, Vatio Connect Eh bien, en 2013, nous savions déjà que nous souhaitons développer ces projets. Dans notre logo, il y avait quatre icônes et euh, l'un d'eux faisait référence aux personnes âgées euh, qui habitaient chez eux. En 2018, nous avons vu que ce besoin était beaucoup plus clair. Nous avons fait un test en euh, interne euh, dans notre société afin de voir si nous pouvions innover dans ce secteur, dans ce domaine. Et en 2019, nous avons lancé la première version. En 2020, euh, le, la pandémie est arrivée et donc cela euh, en fait en sorte qu'on se concentre beaucoup plus dans le développement d'une versions qui soient beaucoup plus utiles. En 2021, euh, était, elle était prête. Nous l'avons pilotée grâce à Dimberry au conseil euh, régional, et donc euh, nous sommes dans une phase de commercialisation maintenant. Nous avons détecté ce besoin, mais euh, il a fallu voir euh, ce qui avait déjà fait, été fait dans le marché. Il y avait des solutions qui avaient leur fonction, mais qui présentaient des problèmes. Des, il s'agit de solutions qui ne sont pas prédictives, qui sont réactives. Et donc euh, il faut que les personnes mettent quelque chose dessus pour agir. Il faut que la personne se rende compte que quelque chose arrive pour demander le service et que cette personne puisse agir à ce moment-là. Et ça, c'est un problème. De l'autre côté, nous avons constaté qu'il s'agit de solutions qui n'impliquent pas les, les, la famille. Et la famille est très intéressée à améliorer euh, la vie de leurs êtres aimés. Donc, de l'autre côté, il y avait des solutions qui n'étaient pas numériques et ne permettent pas de créer des écosystèmes pour l'analyse des données. Donc, euh, en ce moment, nous avons euh, développé ces projets. Euh, nous avons eu la participation de 115 familles et nous avons eu également le, la collaboration d'entités qui nous ont aidés à trouver ces familles qui nous, nous ont euh, permis de nous concentrer sur ce besoin-là parce que le besoin est très simple. Il s'agit d'entités très euh, importantes euh, sur notre territoire. Osakidezza, Betillon, le conseiller régional, les mairies, les ma la mairie de, du village d'Indoane, le collège officiel de pharmaceutique de Guipuscoa, Fadi, Piresa, euh, Adimberi, Tasser résidentiel, Adinkide. Donc, euh, à qui euh, est-ce que cette solution euh, est dirigée À des personnes qui habitent euh, chez elles euh, toutes seules, à des utilisateurs de résidence et euh, à toute une série d'identités qui, qui travaillent dans ce domaine-là Quelle est donc euh, notre innovation nous avons détecté un besoin avec des problèmes et donc en interne, on s'est demandé comment est-ce qu'on va le résoudre. Donc aujourd'hui, l'idée est d'augmenter, la tendance est d'augmenter le nombre de dispositifs. Mais nous, nous, nous avons maintenu cette partie-là très simple et nous avons inclus des innovations comme l'intelligence artificielle et l'assistance virtuelle. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous mettez chez les gens D'accord. On met pas de caméra, d'accord. Tout d'abord, on, on met un dispositif central qui concentre les messages de, de, de, du reste de dispositifs utilisés par le système et qui où on trouve l'assistance virtuelle et le contrôle vocal. Après, nous installons un capteur de mouvement un... Euh, le couloir central de la maison, euh, qui contrôle le, le, le déplacement jusqu'à la chambre principale, nous mettons un capteur euh, à la porte principale euh, de la maison pour monitoriser les entrées-sorties, et puis euh, un capteur d'ouverture du frigo pour euh, monitoriser euh, comment les personnes euh, mangent. Donc, les capteurs nous permettent euh, donc d'arriver à un résultat optimum. En plus de cela, sur le portable de la, de la famille, on met une appli où ils reçoivent des notifications dans le cas où la routine de leur personne âgée a été changée, modifiée. Quand quelque chose arrive, on travaille maintenant dans le développement d'un outil pour les professionnels qui puissent obtenir des données intéressantes. Mais euh, il faut des dispositifs, mais évidemment, il faut également de, des services. Euh, il faut euh, que dans la, les maisons, euh, les foyers, il y ait des connexions, des bonnes connexions, de bonne qualité. Euh, nous, on prend en charge toute l'installation, la mise en route, on fait une petite formation pour l'utilisation du système et nous euh, donnons du soutien euh, à la famille pour l'utilisation de, de cette euh, assistance virtuelle. Et quels sont les avantages de ce genre de système D'abord, euh, l'anticipation. Euh, cela nous permet de nous anticiper. Il s'agit d'un outil de soutien pour la famille. On mitigue le, le sentiment de solitude. Et puis, en plus de cela, euh, le système nous permet d'offrir euh, beaucoup d'avantages, par exemple, des jeux de mémoire, euh, euh, etc., tout ce qui est très utile pour ces personnes âgées. De l'autre côté, grâce à la prévention et l'automatisation, nous sommes capables d'offrir des épargnes dans le coût du système pour que, avec le même budget, on puisse arriver à plus de personnes. Nous offrons des données. C'est très intéressant pour les entités qui souhaitent participer à ces études-là. Et puis nous apportons une plateforme qui peut être intégrée avec d'autres produits et d'autres services. Je passe la parole à Inigo, qui va nous raconter son expérience. Merci, Pachi, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je veux faire une petite présentation euh, un Basque. Comment est-ce que Bétillon a participé de ce projet Eh bien... Euh, tout d'abord, il y a eu un, une demande de la part de d'Adimberry pour euh, qu'on collabore euh, avec eux dans ce projet. L'objectif était de euh, voir si on était compatible, euh, si le système Betion et evat était étaient compatibles. En fait, c'était donc euh, le premier pas, l'analyse de cette compatibilité de, des deux systèmes. Ensuite. Euh, nous souhaitions tester ou euh, connaître la vie des utilisateurs et de leurs familles. Alors, euh, ce que nous avons fait tout d'abord, c'est de voir combien d'utilisateurs euh, il y avait dans un profil bien déterminé, personnes qui habitaient euh, dans nos cialdéas, qui aient leur capacité cognitive complète, autonomie personnelle, ce qui est très important. Euh, euh, il a fallu analyser la mobilité de ces personnes-là, la capacité de se déplacer et euh, leur euh, degré de familiarisation avec les nouvelles technologies. Nous avons plus de 400 capteurs installés déjà, Et donc, une fois les capteurs installés, on a commencé à faire des appels. On a identifié 5443 euh, candidats. Il a fallu euh, faire euh, de nombreux appels pour leur convaincre, pour leur expliquer le, le projet. Tamara euh, le sait bien. Ma collègue a fait un travail énorme, dont je lui euh, remercie. Donc euh, le, de, le pas suivant euh, était donc euh, d'aller avec Vatio euh, au foyer afin de connaître les défis technologiques existants. Quelles sont les conclusions de ce projet Eh bien, d'un côté, les familles ont, ont, une opinion, ont un avis très positif concernant ce projet. Ils sont tranquilles, ils savent que la personne dépendante est bien soignée. Ils connaissent euh, leurs habitudes, combien de fois ils sortent de la maison, etc. Euh, pour les familles, c'est très important euh, de savoir cela. Pour les utilisateurs, et nous voyons qu'il y a un sentiment de, de, de tranquillité, du calme, euh, parce qu'ils savent qu'il y a euh, un contrôle et que leur famille... Euh, euh, sait euh, ce qu'elles font. Euh, elles n'aiment pas beaucoup ce contrôle d'un côté, mais elles savent euh, que c'est euh, beaucoup plus facile que d'appuyer sur un bouton que de se mettre en contact avec Alexa, mais bien sûr, les personnes qui travaillent sur Bati vont améliorer le système euh, à partir de là. Quels sont les résultats de ce projet Presque 40 des familles euh, qui ont répondu euh, aux enquêtes euh, explique que le système leur a aidé à détecter une incidence, une anomalie ou un problème. Euh, le produit est déjà sur le marché. On a un, un accord, un partenariat avec le, la mairie de Fuenlabrada, par exemple. Nous avons des partenariats euh, signés avec d'autres sociétés euh, par un euro. Euh, nous avons ici les tarifs qui sont appliqués et nous avons défini déjà notre feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut développer à partir d'ici nous, nous nous concentrons maintenant sur le dashboard. Les familles nous demandent des caméras, c'est curieux. Et nous sommes en train de développer des dispositifs pour le contrôle de la santé des personnes. Merci beaucoup de votre attention.